La web radio Salut, je cherche la web radio. Ouais, c'est juste ici. T'as une idée de l'émission que tu pourrais faire Bah là, tout de suite, euh, pas vraiment. Ok, bah écoute, c'est quoi Je te laisse faire un tour histoire de te faire une petite idée. D'accord. Mon cher ami, avez-vous vu la dernière croûte que ce Léonard de Vinci vous a répondu Oui, si vous voulez savoir, cet artiste ne fera pas longtemps. c'est quoi ceci donc, qui est cet étranger Décline ton identité, Maro, ou il t'en cuira. Bon ben, bah, je vais partir. Pleutre Ce que vous dites, c'est de la poudre de plein lapin pain. Là n'est pas le sujet. Le sujet est de savoir si Gérard Collomb va être réélu ou non. Et moi, je dis tout simplement que c'est non. Mais Gérard Collomb, c'est lui qui a donné le plus grand contagion de maire à Emmanuel Macron. C'est grâce à lui qu'il a l'Élysée aujourd'hui. C'est normal que la République en marche le soutienne lors des élections métropolitaines de 2020. Gérard Collomb, de toute façon, a été trop longtemps au pouvoir. Ah, Et de toute façon, il Et vous qui fasse l'objet d'une affaire judiciaire Ah, Dites-moi donc Eh bien plomb, euh, Eleonore et Aubin, eux au moins le sauront. Faites donc Un jour je serai le meilleur des sœurs. Je me battrai sans répit Je ferai tout pour être vainqueur Et gagner les défis et Ça jamais Alors le voyage s'est bien passé mais euh, c'est des quoi ça Ouais, le monde de la radio. C'est euh... Bah ouais, ouais, c'est normal. Et je peux créer mon monde